construit un repère et placez y les points A, B, C, D, E, F, sachant que les valeurs des coordonnées des six points sont 0, 0, 3, 4, moins 2, 2, moins 4, 1, moins 1, 3, moins 1, et moins 2. Quel foutoir! Les points sont A, B, C, D, E, F. Chaque point a deux coordonnées. Il y a 6 points. 2 fois 6, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bien, jusqu'à là ça marche. Mais quelles sont les coordonnées de A, de B, de C, de D? On n'en sait rien parce que tout est mélangé. Mais on a des conditions qui nous disent que la première condition, les ordonnées de ces six points sont toutes différentes. Et si on range les points dans l'ordre décroissant de leurs ordonnées, on obtient EBFCAD, un ordre décroissant de leurs ordonnées. Mais l'ordonnée, c'est, je rappelle... Par exemple, ce point, et ce point, ce point X, a une ordonnée plus grande que le point Y. Mm -hmm. Donc, si je range les ordonnées en ordre décroissant, l'énoncé me dit qu'il y a d'abord E, puis plus bas, il y a B, plus bas, il y a F, C, A, et D. Voilà, en ordre décroissant des, des ordonnées, on a E, B, F, C, A, D. Oui, oui, oui, mais ces points sont pas sur la même verticale. Hein? D'accord, les ordonnées sont en ordre décroissant, mais les abscisses, qu'est-ce qu'ils disent des abscisses Les abscisses de tous ces points, sauf D, sont différentes. Et si on range les points dans l'ordre de Croissant de leurs abscisses, on obtient F, B, A, E et C. Mm -hmm. F, B, ordre croissant de leurs abscisses. C'est-à-dire que B, la plus petite abscisse, c'est celle de F. La suivante est celle de B. La suivante est celle de A. F B A la suivante celle de E, on va la laisser ici, et puis celle de C qui est là. Il faut que je le déplace un tout petit peu, faisons une figure plus explicite. C'est-à-dire euh, la même ordre croissant, mais on va mettre la première à gauche le point F. Ouais. F, puis un peu vers le haut le point B, puis le point E, le point C et le point A. Vérifions encore une fois les abscisses hors de croissant. Donc F, la plus petite abscisse, B, plus grande, A, plus grande, E, plus grande, C, plus grande. Et D, bon, quelque part ici. <rire> quelque part ici. Oui, mais ça nous arrange déjà pour les deux premières consignes. Récapitulons, l'ordonnée de E est plus grande que celle de B, que celle de F, que celle de C, de A et de D, qui se trouve par là. Et puis l'abscisse de gauche vers la droite, F la plus petite, B plus grande, A plus grande, donc A un tout petit peu plus grand que B vers la droite, E encore plus grande et C plus grande. Je parle bien sûr des abscisses de gauche vers la droite. Faisons une figure, encore une figure qui nous arrangera. Récapitulons. Alors, en ordre Décroissant des ordonnées E, B, F, C, A, D. D, ce truc qui peut par là. Ordre croissant des abscisses F, B, A, E, C. Bien. Alors, les autres consignes, ou les autres, les autres contraintes. Parce qu'on n'a pas encore les repères, hein. Constatez bien. Le point E est sur l'axe des ordonnées. Ouf! E est sur l'axe des ordonnées. Alors traçons cet axe des ordonnées. Et bien sûr, un point qui est sur l'axe des ordonnées. Tout le monde sait que son abscisse est 0. Tiens, on va réécrire tous les 12 coordonnées. Donc. Cet abscisse, le point E, a été déjà utilisé. Bien. Et E est sur l'axe des ordonnées. Oui, mais où est l'axe des abscisses? Hein? Hum, le point C est sur l'axe des abscisses. Oh, C'est gagné. Le point c sur l'axe des abscisses. Ça veut dire que son ordonnée est zéro. Et voilà encore une coordonnée utilisée. Et ils disent que c'est à 3 de l'origine. L'origine est là, donc l'abscisse est 3 et encore un nombre utilisé. Bien, ça avance, ça, ça avance. L'ordonnée de E, l'ordonnée de E est l'opposé de l'abscisse de F. L'ordonnée de E, l'opposé de l'abscisse de F. Mais F, c'est la plus petite abscisse. Hum, la plus petite abscisse négative. Négative. Constatez que F, B et A ont des abscisses négatives. Combien de noms négatifs sont ici 1, 2, 3, 4, 5. Mais oui, trois abscisses négatives et aussi une ordonnée négative. Et encore pour le point D. Alors, la plus petite abscisse négative, c'est moins 4. F abscisse moins 4, donc l'ordonnée de E, c'est 4. 4 et moins 4, encore le nombre trouvé, utilisé. La suite, qu'est-ce que vous proposez Ils disent que les deux coordonnées du point B sont opposées. Les deux coordonnées du point B, B abscisse négative et ordonnée positive. Dites-moi deux nombres opposés qui sont là, Moins 2 et 2, moins 1 et 1. Oui, mais moins 1 est réservé pour A. Donc, moins 2 et 2 sont les coordonnées du point B. Voilà. Alors, bien sûr, pour A, on aura moins 1, moins 1, moins 1 et mm -hmm. Alors, vérifions que tout va bien. Donc, ce sont les coordonnées de ces six points A, B, C, D, E. Ils disent, les ordonnées de ces six points sont toutes différentes. Autrement dit, si vous voulez, les altitudes sont différentes. Si on les range en ordre décroissant de leurs ordonnées, on a E, E, B, E, B. F, C, A et D. Constatez comme leurs ordonnées descendent. Au fait, leurs ordonnées sont 4, 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Bien. Alors, pour les abscisses, tous les points sauf D, donc on exclut D, leurs abscisses croissent en ordre F, B, A, E, C. Bien sûr, regardez, moins 4, moins 2, moins 1, 0 et 3. Et pour le D, on ne sait pas encore. Le point E est sur l'axe des ordonnées. Abscisse 0 et ordonnée 4. C'est la ordonnée la plus grande. Donc 0 et 4. Déjà fait pour le point E. Vérifions pour le point B, moins 2 et 2. F, moins 4 et 1. C, moins 3 et 0, A moins 1 et moins 1, et finalement pour D, 3 et moins 2. Vérifions les dernières consignes. L'ordonnée de E4 est l'opposé de l'abscisse de F qui est moins 4, bien sûr. Le point C est sur l'axe des abscisses à une distance de 3 de l'origine, donc l'abscisse est 3. Et les deux coordonnées du point B sont opposées. Moins 2 et 2. Voilà. Il n'y a plus de mystère. Plus de mystère. Et la dernière question, que dire de la droite CD CD. Justifie ta réponse. La droite CD. Hum, mais C et D ont la même abscisse. Regardez bien, la droite CD... Vous avez dit quelque chose à propos de la droite CD et de l'axe des ordonnées. Mmh. Comment sont ces deux droites Vous avez deviné, ces deux droites sont parallèles, mais bien sûr